Je suis Idir, j'ai 42 ans, père de 5 enfants. Je travaille sur la totale de Porte de Saint-Cloud euh, depuis euh, à peu près 2 ans et demi. Euh, j'ai commencé en tant que hôte de vente, puis euh, j'ai gravi les échelons petit à petit. Quand j'arrive sur la station, euh, la première chose que je fais, c'est de prendre un café, avec mon collaborateur qui est en caisse. Puis après, euh, je, je, je fais mon tour de la station, et c'est là que le travail commence. Mon poste, en un mot, ça serait... Euh, Responsabilité responsabilité parce que qu'on euh, est sur une station service, il ne faut pas l'oublier, il y a la sécurité avant tout. Nos installations sont gages de sécurité, de qualité, euh, contrôlées tous les mois. Nous avons des détecteurs de fuite. Euh, S'il y a une fuite sur une des cuves, euh, elle nous est signalée par un signal sonore et un signal lumineux. Argédis euh, a, a une base de formation qui est énorme. La sécurité, la qualité, le commerce. Euh, le métier euh, d'assistant n'est pas cantonné au bureau, mais à beaucoup de choses. Je peux être amené à, à prendre la caisse, je peux être amené à, à faire de la gestion, euh, du contact client. Euh, C'est toute cette diversité-là que j'aime. Il y a plus de 180 stations. On peut gérer et un petit point de vente comme un gros point de vente comme sur Autoroute avec 50 salariés et plus. Avec Arg10, je vois plus loin et je vise bien sûr la gestion d'un point de vente en tant que directeur de site.